Bonjour, bonjour, bienvenue dans le monde de conjugaison. Je vous présente le présent du verbe « aller et faire » comme révision. Et on va commencer par la conjugaison. Le verbe « aller » est conjugué au présent. Je vais, je vais, tu vas, tu vas, il va, il va. Elle va, elle va, on va, on va. Nous allons, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Ils vont, elles vont. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Maintenant le verbe faire, conjugué au présent. Je fais, tu fais, il fait. <coughs> Elle fait, on fait. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait. Nous faisons, nous faisons, vous faites, vous faites, ils font, elles font, ils font, elles font. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. Le verbe aller au présent. Le verbe aller, au présent, je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles vont. Le verbe faire, au présent, je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, ils font, elles font. <coughs> Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement euh, euh, vous entraîner plusieurs fois. À conjuguer les deux verbes sur un bout de papier chaque jour. Je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, elle vont, elles vont. Elle voilà Et le verbe faire. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, nous faisons, vous faites, il faut, comme ça vous allez être meilleur en français, surtout à euh... conjuguer. Dans cette vidéo, je vous explique uniquement les questions. Et la prochaine vidéo sera donc la réponse. Alors ici, il manque la dernière lettre. La dernière lettre. Soit T, soit S. Associe chaque verbe à la lettre qui convient. Vous avez ici deux lettres. T et S. Vous allez mettre ici un. Hein? D'accord. Choisis le sujet que convient dans la liste. Et les pronoms personnels de sujet. Il y en a deux. Bah, deux. Singulier <coughs> pleurer. Par exemple, je, tu, il, elle. Et on. Et nous, il, vous, il avec S et elle avec S. Par exemple, on a ici je, elle, nous, vous, elle. Ce sont des pronoms personnels, sujets. Alors, choisis le sujet qui convient dans la liste. On a ici le verbe faire. Fait, allons, le verbe aller. Vont, c'est le verbe aller aussi. Fait, c'est le verbe faire. Et va, c'est le verbe aller. Mais il manque euh, leur sujet. Alors, qu'est-ce que vous allez faire tout simplement Vous allez mettre ici euh, le sujet qui revient. Essayez de réfléchir avant la prochaine vidéo. complète les phrases en conjuguant le verbe aller au présent. Mais avant de faire cet exercice, il vaut mieux de vous entraîner, comme d'habitude, à chaque fois ici. Alors, ici, vous allez conjuguer le verbe aller au présent selon le sujet. Vous, le troupeau, le troupeau, c'est un nom. On peut remplacer par quel pronom personnel Oui, par quel pronom personnel sujet Oui, je peux remplacer par il. Tes parents, on peut remplacer par il avec s. Voilà. Complète les phrases en conjuguant le verbe faire au présent, c'est la même chose. Et complète les phrases en conjuguant le verbe aller au faire au présent. Cela, <coughs> ça dépend bien sûr du sens de la phrase. Mon frère les courses. Mon frère va les courses ou mon frère fait les courses. Bien sûr, c'est le verbe faire. C'est la même chose pour autres. Bon, cette vidéo, c'est une sorte d'explication, des questions. Euh, Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez faire... Euh, Qu'est-ce que vous allez faire Vous allez tout simplement euh, répondre aux questions oralement. Essayez de réfléchir. Voilà, voilà, voilà. Essayez d'arrêter euh, la vidéo à chaque exercice. Par exemple, exercice 1. Arrêtez la vidéo ici. Essayez de recopier sur un bout de papier ou euh, oralement. Et mettez une pause ici. Deuxième exercice. Essayez de répondre oralement. Oralement, seulement oralement. Ce n'est pas peine de toujours écrire. Alors, essayez de répondre oralement à cet exercice. Voilà, vous avez bien répondu. Maintenant, 3 et 4, mettez une pause ici. Et pour conjuguer le verbe « aller » et aussi pour conjuguer le verbe « faire » Mettez une pause. Voilà. Et répondre oralement. Ce n'est pas la peine de toujours écrire pour ne pas vous fatiguer, d'accord Oralement, juste oral. Et Complète les phrases en conjuguant le verbe « aller » faire », mettez une pause ici. Voilà, essayez de répondre oralement à, cette, à cet exercice. Voilà, vous avez bien travaillé, mes chers élèves. Alors, on s'arrête ici. La prochaine vidéo sera donc la correction. Vous allez tout simplement remarquer vos fautes. Hein? Vous, vous allez tout simplement essayer de corriger, de, liser, de les corriger. Et ainsi de suite, vous allez tout simplement maîtriser ce qu'on appelle la conjugaison. Ne pas peur, ne pas peur, c'est vraiment facile, mais il faut simplement tout travailler à chaque fois, d'accord Alors, euh, le verbe aller au présent, je vais, tu vas, il va, elle va, on va, nous allons, vous allez, ils vont, elles il vont. Le verbe faire au présent. Je fais, tu fais, il fait, elle fait, on fait, le faisant, le faisant. Attention à la prononciation dit, Vous faites, elle fait, elle fait. Ce sont deux verbes euh, irréguliers. C'est-à-dire, appartiennent euh, au troisième groupe. D'accord? Voilà. C'est tout pour le moment. À très bientôt. La prochaine vidéo sera donc la correction. Attendez bien.